bonjour aujourd'hui on va regarder comment créer notre premier programme en, en prologue alors, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit programme en prologue euh, donc voilà on va dire alors que on a une vache qui s'appelle ada qu'on a une deuxième vache qui s'appelle tara on met le point qu'on a un qui s'appelle Gunnar. voilà doc et on envoie ça dans un fichier qu'on va appeler kb pour knowledge base bovin bovin01.pl voilà je fais un 4 de mon fichier voilà, donc dans mon fichier, j'ai trois, trois règles, vache de Hada, vache de Tara, donc j'ai deux vaches et j'ai un taureau. Donc maintenant, on va regarder avec euh, donc, euh, SWI Prologue, qu'est-ce que ça nous donne. Donc on va lancer euh, l'interpréteur. Alors avant d'aller plus loin, euh, la première chose quand on est avec l'interpréteur, c'est si on veut le quitter, c'est Alt avec un point. Donc ça, ça permet de quitter euh, l'interpréteur euh, log donc là on va le relancer alors qu'est ce qu'on va regarder déjà alors on va commencer par le traditionnel hello world donc hello donc voilà donc là euh, write hello donc ça nous écrit le mot hello et ça nous dit que ça euh, pour valeur euh, true alors maintenant on va, on va charger notre, euh, notre fichier donc c'est "consult". Euh, donc il s'appelle donc on peut tabuler pour compléter on met un point et donc là, trou, ça veut nous dire donc que, le, que notre fichier il a bien été euh, téléchargé alors après on peut regarder les petites informations on va vérifier par exemple que les informations sur les vaches elles ont été bien chargées donc là voilà, il me dit qu'il y a une vache qui s'appelle Ada une vache qui s'appelle Tara listing de taureau, on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe avec euh, nos, nos taureaux donc on en a un, il s'appelle euh, Gunnar donc là on est content, on a réussi à télécharger notre fichier, il a bien été interprété on va pouvoir commencer à l'utiliser donc on va pouvoir euh, poser des questions par exemple on va demander est-ce que Ada ah c'est une vache il nous dit que oui est-ce que Gunnar c'est un taureau il nous dit oui aussi, on est content. Est-ce que euh, Gunnar c'est une vache Donc là, normalement, c'est devrait une petite erreur. Voilà, c'est une vache. Donc là, il me dit false. Bah ben non, c'est pas une vache, hein. c'est un, un taureau. Euh, on peut se demander aussi, par exemple, euh, on ne l'a jamais vu, mais est-ce que Eric euh, c'est un taureau non, c'est pas un taureau non plus. Donc là, voilà, on peut interpréter notre base de faits. Puis on peut commencer à faire des choses un peu plus intéressantes. Par exemple, quels sont tous les taureaux Je mets un T. Un T majuscule, hein, parce que c'est une variable. Et là, il me dit, voilà, il y a... Euh, ce qui marche bien, c'est un taureau qui s'appelle Gounard. Donc T égale euh, Gounard. On va faire la même chose avec les vaches. Donc, avec les vaches, on va mettre un V on va interroger. Donc, euh, quelles sont les, les vaches Donc, il y a Ada. Si je fais un point-virgule, il va me donner la deuxième euh, solution possible, Tara. Si je réinterroge le même, euh, avec le même, euh, la même euh, question, et que je fais entrer, donc il, il s'arrête là. Euh, donc, là, à ce moment-là, on va... On va quitter... Ouais, on va quitter... Ah non, on va faire un petit help de... Ouais, on va faire un help de consulte on va faire un help, c'est pour avoir des informations sur un prédicat, donc par exemple, on fait un help de consulte, tout à l'heure on a utilisé consulte pour charger un fichier alors, qu'est-ce qu'il nous donne voilà, donc euh, voilà, on a toute l'aide toutes pour quitter euh, l'aide, on fait un petit Q comme d'habitude, donc là on voit que consulte ça permet de, de, de, de, de charger un fichier il y a un raccourci aussi avec euh, la notation euh, crochet euh, crochet carré donc, euh, par exemple, on va, on va faire un essai, donc on va quitter euh, l'interpréteur, on va se, se rentrer à nouveau dans, dans, dans l'interpréteur et on va charger euh, donc notre fichier. Alors avant, on va pour bien vérifier qu'on a comme on a quitté, qu'on est revenu, est-ce qu'on a toujours ces informations sur les vaches Ben non. La procédure vache, euh, elle n'existe plus. Donc là, il rentre dans un, dans un système où il dit qu'est-ce qu'il fait face à cette erreur. Donc hein, notre interpréteur, on va faire un H pour avoir de l'aide. Et euh, là, on a une option par exemple qui s'appelle No Debug. Non, on ne veut pas aller dans le debugger. Donc on, on, on, on, on arrête à ce stade-là. -là. J'ai fait entrer Donc euh, faire un point pour finir, euh, pour, euh, pour valider euh, donc euh, un, une demande de but. Donc là, il n'y en a aucun. Donc il me dit qu'il y a il y a une erreur dans, dans la clause que je viens de faire. Alors, je, je, il faut que je charge mon, mon fichier. Hein. Donc on, je vais recharger, ma base de données. Donc voilà, Je peux le faire avec des crochets ça correspond à consulte. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'aide. Voilà, là c'est chargé. Et là avec, donc je remonte dans l'historique. Si je regarde maintenant les vaches, bah, on voit que je retrouve bien mes informations à propos des vaches. Donc j'ai bien, euh, tout à l'heure j'avais une erreur au niveau de, du listing parce que je venais de brancher l'interpréteur de commande, euh, l'interpréteur Prolog. J'ai euh, rechargé le, ma base de données et euh, donc euh, mon, mon premier mon Prolog et donc euh, je peux à nouveau euh, interroger mes vaches. Donc euh, bah, voilà tout marche bien. Euh, bah, pour finir on va se faire un, voilà on va vérifier. Hein. Voilà, donc on a Ada, première vache, et tara deuxième vache. Donc c'est super, on a réussi à recharger euh, notre fichier euh, et à le réinterroger à nouveau. Donc sur ce, euh, bah, euh, je vais vous dire merci pour votre attention euh, et vous dire à bientôt. Au revoir.